Boop, <laughs> Moi, Jocelyne, parce que j'obéis à la voix de mon Dieu, je respecte et je mets en pratique tous les commandements qu'il me prescrit aujourd'hui. 7 avril 2022 L'Éternel, mon Dieu qui est en moi, me donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se déversent sur moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis béni dans la ville d'Abidjan, dans la ville de Douala, dans la ville de Paris, dans toutes les villes, là où on va prononcer mon nom. Mes enfants Michel et Erika, sont bénis. Tous mes enfants spirituels sont bénis. Le produit de mon sol, les portées de mes troupeaux, de mon gros et de mon petit bétail, tout cela est béni. Mes comptes bancaires sont bénis. Le Gif Diga Academy est béni. Toutes mes autres entreprises sont bénies. Je suis béni aujourd'hui à mon arrivée et à mon départ. Mon départ d'Abidjan, mon arrivée à Douala, toute maison où je vais entrer, de d'où je vais sortir. L'Éternel me donne la victoire sur tout ennemi qui se dresse contre moi, Jocelyne, aujourd'hui. ils sortent contre moi par un chemin et c'est pas cet chemin qui s'enfuit devant moi. Aujourd'hui, l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes comptes bancaires, dans mes entreprises. Aujourd'hui, le Seigneur me bénit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans tous les autres pays où mes activités tournent. Je suis pour l'éternel un peuple saint, comme il a juré. Parce que, pas lorsque, parce que je respecte les commandements de l'éternel, mon Dieu. Je marche dans ses voies. Tous les peuples de la terre voient que je suis appelé du nom de l'éternel. Et ils ont peur de moi aujourd'hui. L'éternel, l'éternel me comble de bien en multipliant mes enfants. Aurélie, Michel, Erika, vous prononcez le nom de vos enfants. Et toutes mes entreprises, tous mes employés sont bénis. Tous mes, mes, mes représentants sont bénis. Le pro, tous mes produits sont bénis. Dans le territoire qu'il a juré à mes ancêtres. Chanda. Mmh, à mes ancêtres il a fait les promesses à mes ancêtres de me donner aujourd'hui l'éternel ouvre son bon trésor le ciel ça, ça rejoint directement la déclaration de la dîme parce que je suis quelqu'un qui paye sa dîme il m'ouvre son bon trésor et je déclare que le le moment est maintenant. Ici, j'ai a voulu. Je déclare que c'est le moment aujourd'hui. Et cette pluie, ça bat sur mon pays. Pour bénir tout le travail de mes mains. Aujourd'hui, je prêterai à beaucoup de nations. Et ils vont me remettre à temps. Avec les intérêts. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Moi, même j'ai ajouté ma part sur ça. Je ne ferai pas d'emprunt. L'Éternel fait de moi aujourd'hui la tête. Je ne suis jamais la queue. Aujourd'hui, je suis en haut. Je ne serai jamais en bas. Parce que, et non lorsque, parce que j'obéis au commandement de l'Éternel, mon Dieu, qu'il me prescrit aujourd'hui, et que je les respecte, je les mets en pratique, parce que j'écoute sa voix. Et parce que je m'écoute... Pas lorsque, mais parce que ça, c'est d'autoronome 28, parce que je ne me ni à droite ni à gauche de ses commandements pour suivre d'autres dieux, Matthieu 5. Moi, Jocelyne, je me lave avec le sel. Je suis le sel de la terre. Je ne perds pas ma saveur. Je suis la lumière du monde. Je suis une ville au sommet d'une colline. Je suis sous les regards. Et j'aime beaucoup ces regards. Aujourd'hui, je suis une lampe, je m'allume et je me fixe maintenant sur un pied de lampe. J'éclaire tous ceux qui sont dans la maison, j'éclaire le monde entier. C'est ainsi que ma lumière brille. Je commande à ma lumière de briller aujourd'hui devant les hommes pour qu'ils voient le bien. que je fais et qu'ils attribuent la gloire au Père Céleste. Je suis puissante. Je suis forte. Je suis courageuse. Je suis fière de moi. Je travaille très bien. Je suis belle. Je suis belle. Tout ce que je fais fleurit. Inspirez. Expirez. Je pardonne et je libère. Toute personne qui m'a offensé. S'il y a un nom qui te vient à l'esprit, tu prononces le nom de la personne. Je suis riche. Je suis le sel de la terre. Je suis puissante. Tout ce que je touche se transforme en or. Les gens m'aiment. Les gens m'adorent. Partout, je passe la de la joie et du bonheur. Je reçois de l'univers en abondance. Je suis adorable. J'ai de belles dents. Ouais, ce sont mes déclarations, je dis ce que je veux. Les enfants sont intelligents, ils sont obéissants à leur maman, et en même chez moi, je suis belle, je suis intelligente, je suis acclamée partout où je vais, et là tu fermes les yeux, Charlène, mes numéros pour la dîme sont en haut, le 693 ou le 680. Je continue. On inspire. le bien-être et l'amour. On expire la peur. Amen off. I am enough. I am worthy, I am beautiful, I am happy, everything I touch turns into gold. I'm a billionaire, yes. my clients love me, I am fair in my business. beautifully made je suis merveilleusement créé J'aime mes sourcils, j'aime mes cheveux. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Je suis forte. Je suis douce. Je suis une bonne mère. Je suis une bonne femme. Je m'adore. <laughs> I love myself. J'aime mon ventre. J'ai le plus joli ventre de la terre. Écoutez, si vous ne vous aimez pas, n'attendez pas que les gens viennent vous aimer. J'aime mes joues. J'aime mes faussettes. J'aime mes J'aime mon sourire. J'aime mon regard. Je suis fière de moi. Et je suis heureuse. Aujourd'hui, ce sera une belle journée. Partout où je vais aller, je serai acceptée. Quand les gens vont penser à moi, ce sera pour me donner de la faveur. Tout ce que je vais demander va m'être accordé. Toute personne avec laquelle je vais faire business me donnera de la faveur. Je vais réaliser mon plus gros chiffre d'affaires de toute l'année, aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans l'abondance. Aujourd'hui, je suis heureuse. Partout où je vais, j'ai la faveur. Parfois, quand vous voyez quelqu'un s'aime, vous êtes jaloux, non? N'est-ce pas? Mais pourquoi s'aime comme ça? Parce que vous n'avez pas appris à vous aimer. I can't be by myself. And I'm happy. <rire> ah, j'aime rire. Ça me plaît. Je suis une personne merveilleuse, je suis fière de moi, j'aime mes ongles, c'est très beau, j'aime mon teint, j'aime mes yeux, j'ai la faveur avec toutes les personnes qui vont me contacter. Aujourd'hui, partout où on va prononcer mon nom, ce sera pour me donner de la faveur. Je suis bénie. Et cette bénédiction vient de l'intérieur. Elle ne peut être volée. Je suis puissante. Je suis protégée. Je suis heureuse. Je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger. Il me conduit aujourd'hui. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce que je ne ferai pas, je ne craindrai aucun mal. Sa roulette et son bâton me rassurent. Il me donne à manger devant mes ennemis. Je n'ai plus peur de mes ennemis. Mes ennemis ont peur de moi. Aucune incantation ne peut marcher contre moi. Aucun sortilège ne peut avoir d'effet sur moi. Et c'est que vous aimez voir le cinéma, la télé, non? Je vais faire comme ça, vous n'allez pas aller faire pour vous, non. Après, vous allez commencer à me dire, oh, mes affaires ne marchent pas. Je vais vous insulter bien même. Mais... Vous n'aimez pas faire le travail, il y a le travail, hein? <rire> Il y a le travail, vous aimez qu'on fasse tout pour vous. Quelqu'un me contacte hier, il me donne tous ses problèmes. Je lui dis que fais ça, fais ça. Et je lui donne ce que moi j'avais fait. je lui dis ce qu'il lui va faire. Il me dit que, ok, si je te paye ce que tu demandes, est-ce que tous mes problèmes vont finir Je sais pas, rire, que tu es fou. Vous aimez les coulibali? vous voulez que les, vous allez, allez voir les kulibali. ils vont aller faire votre travail. Il ne m'appelle pas Jocelyne Koulibaly, vous avez qu'au bout. Tu ne pas faire le travail, tu quittes, tu dégages. continuons. Mmh. My cup runs over. Ma coupe déborde. Aujourd'hui, j'ai plus d'argent qui rentre que je ne peux dépenser. Mmh. Aujourd'hui, j'ai de nouvelles idées pour créer de nouveaux business. J'ai plusieurs sources de revenus. Mmh. J'acquiers encore des terrains aujourd'hui. Oui. De nouveaux business. Avec beaucoup d'argent. Mm -hmm. Tout se passe ici devant le miroir le matin. Pardon. Maintenant quand j'ai fini. Je vais couler le bain. Avec du sel. Comme vous aimez trop. Vous aimez les problèmes là.